Qu'est-ce que l'analyse FFPM L'analyse FFPM, pour Force, Faiblesse, Possibilités et Menaces, est un instrument d'évaluation qui sert à la planification et à la progression stratégique. L'analyse FFPM a d'abord été élaborée pour donner aux entreprises et aux industries de quoi fonder leurs décisions et aux organisations une base pour déterminer leur avantage concurrentiel. Elle peut toutefois être adaptée à diverses fins. Elle pourrait par exemple vous servir à organiser vos recherches sur une industrie, une organisation ou une profession qui vous intéresse et à décider ensuite si ce secteur correspond à vos priorités et à vos aspirations à planifier votre carrière ou à élaborer votre stratégie d'avenir. Elle vous aidera notamment à à comprendre les priorités et les objectifs de l'industrie, de l'organisation ou de la profession en question et à déterminer si le tout correspond à vos valeurs et à vos priorités, à répertorier les changements et les difficultés susceptibles d'influer sur les possibilités actuellement offertes dans ce domaine, à envisager les formes de perfectionnement professionnel dont vous pourriez avoir besoin pour acquérir les compétences exigées dans ce domaine, à comprendre le type d'expérience à acquérir pour faire votre entrée dans ce domaine maintenant ou dans un avenir proche. Vous pouvez présenter les résultats de votre analyse FFPM sous des formes diverses. La plus fréquente est une grille de deux rangées et deux colonnes où chaque case représente l'un des quatre éléments. Les forces et les faiblesses servent entre autres à distinguer les facteurs propres à une organisation ou à une à une industrie, tandis que les possibilités et les menaces ont trait à des influences extérieures à l'organisation ou à l'industrie. Voyons plus en détail chacune des quatre sections de la grille. Dans la section « Force », inscrivez ce que vous considérez comme les éléments les plus robustes de l'industrie, de l'organisation ou de la profession, par exemple impact social, réputation, importance actuelle ou future. Dans la section « Faiblesse », notez les restrictions, les limites et les difficultés propres à ce secteur. Par exemple, diminution de la demande en raison de progrès technologique, pénurie de main-d'œuvre qualifiée, fluctuations économiques ou politiques, crise environnementale ou sanitaire. Sous possibilité, résumez les moyens possibles de combler les faiblesses ou de contrer les menaces que vous avez découvertes. Vous pouvez aussi indiquer ici les rôles et les carrières que vous aimeriez explorer dans ce secteur. Par exemple, les menaces qui pèsent sur l'environnement peuvent mener à la création de carrières nouvelles dans un domaine d'activité ou dans une industrie où l'avènement de l'intelligence artificielle pourrait générer une demande de spécialistes de l'apprentissage machine. Sous « Menaces », Répertorier les difficultés externes ou la concurrence qui s'exerce dans le secteur et les moyens d'en limiter l'incidence ou d'en éviter les effets. Exemple, l'avènement de l'intelligence artificielle risque-t-il de diminuer la demande de compétences traditionnelles en codage Le manque d'eau potable risque-t-il d'empêcher le recours à des appareils médicaux dont l'usage dépend de sources d'eau propre après avoir rempli chaque section, prenez un moment pour analyser vos résultats et élaborer les prochaines étapes de votre planification professionnelle. Par exemple, trouvez d'importants acteurs du secteur qui vous intéressent avec qui vous pourriez entrer en contact. Une analyse FFPM bien menée vous aidera à prendre des décisions éclairées pour votre avenir. N'oubliez pas de mettre votre grille à jour à mesure que vous en apprenez davantage sur les industries et les secteurs qui vous intéressent et sur les facteurs internes et externes qui les touchent.